Bonjour Sébastien Bonjour Courbe Oh c'est incroyable qu'on se retrouve là Mais ouais Mais qu'est-ce que tu fais là toi Moi je suis mémé dans la pièce Nos Papillons Et hum. toi Moi je suis Bastien Dans la pièce Nos Papillons Ouais, je suis le petit-fils de mémé Non, je suis dans la même pièce alors Mais oui, c'est une nouvelle pièce Une nouvelle pièce qui s'appelle Nos Papillons Qui est une pièce musicalisée C'est-à-dire que quelque part, il y a du théâtre, et de la musique et des chanteurs, mais mmh. nous ne chantons pas. Pas possible. Ouais, moi je suis rassuré. Ah ben moi je crois que. Par contre, bien les envie musicos, ils sont bien. Mais il y aurait pas du Eric Delage derrière tout ça Eric Delage, Jérémy Dalajuto. Et, et, et alors, du coup, on va tous les quatre sur scène Tous les quatre sur scène. Oh mais alors, si j'ai bien compris, ouais. c'est une pièce qui met en scène un petit fils avec sa grand-mère. Ouais. Le tout musicalisé par Eric Rémy. Avec des textes écrits et composés par Eric. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça Jamais. C'est une première intergalactique. Minimum. Minimum. Mais dis-moi, toi tu joues mémé, mais, mais t'as pas l'âge d'être euh, mémé. Ça gêne pas eh bien, Au début un peu. Enfin, un peu gêné. Et puis finalement, tu sais, en fait, j'ai vu les femmes qui ont 70 ans, c'est l'âge mmh. de m'aimer à peu près. Bah, elles sont super belles. Ah, mais non, et, vrai que... et franchement, elles, elles portent bien leur âge. Mmh. Et je me suis dit que c'était une super expérience. Je ne suis pas encore grand-mère, mais ah, c'est un vrai bonheur de t'avoir pour petit-fils. Eh, moi donc, de t'avoir pour grand-mère. Toi, euh, pourquoi cette pièce elle est importante pour toi Elle est importante pour plusieurs choses. Elle est importante pour déjà retrouver le public, porter un message d'amour et surtout envoyer un message à mon grand-mère, qu'elle soit ici ou qu'elle soit partie ailleurs. Et ça, c'est hyper important. C'est super joli ce que tu dis. Moi, je rajouterais, mmh. envoyer un message aussi aux petits-fils, aux petites filles, pour qu'elles se rendent compte que c'est un vrai bonheur. On avoir une grand-mère. Ou un grand-père, hein. Parce que moi, je joue Mimé, mais ça, ça peut être, être un grand-père aussi. Et que quelque part, euh, pourquoi cette pièce est importante pour nous Pour ça. Mais ouais. Pour qu'on retrouve ce contact, cette relation euh, d'amour et de d'amour inconditionnel, je dirais. En fait, je pense que le seul mot à retenir, quelque part, c'est amour. Ouais. Et pour qui tu la joues J'ajoute pour ma grand-mère qui est là-haut, avec qui je parle souvent. Et parce que même quand tu ne vois plus les gens, ben, tu peux toujours leur parler avec le cœur. Ouais. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est de toujours les faire vivre. Ouais. Et de se rendre compte qu'ils ont euh, une existence propre, ouais. en dehors de, de leur rôle de grand-parent. Exactement. Je crois que j'ai bien envie aussi qu'à la fin de, de la pièce. Ils appellent leur grand-mère ou leur grand-père, comme tu disais, par le cœur ou par téléphone pour leur dire « je t'aime ». Ouais, et moi je dirais même pour alléger le truc, parce que c'est quand même une pièce où il y a de l'émotion, mais il y a de, une certaine légèreté, faut leur de dire une connerie et les faire ouais. rire. Oui. Tu vois C'est ça. Je trouve que c'est important de rire ensemble. Alors rendez-vous le 4 juillet à la Destrousse, Salle de la Pléiade. Pour deux représentations, la première à 15h et la deuxième à 17h30. Les liens, informations, réservation de la billetterie s'affichent sous l'écran actuellement. Alors nous vous invitons à venir tous nombreux. On va rire, on va s'aimer. On va un peu pleurer. À bientôt. À bientôt.